On va dresser le tableau de variation de la fonction cube. X, X cube, de moins l'infini à plus l'infini, la fonction cube est strictement croissante. C'est la même variation que la fonction racine carrée. La seule différence qui X va durer sous tout l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Alors, si je vous dis, comparez-moi 2,5 au cube petit a et 4 au cube. Cette chose-là s'écrit si a inférieur à b alors a au cube inférieur à b au cube. Ça, c'est la signification que la fonction cube est strictement croissante sur r. Évidemment, c'est pas uniquement si alors ça et aussi l'inverse. Si a au cube inférieur à B au cube, alors A inférieur à B. Eh ben on va utiliser ça là-dessus. Euh, 2,5 au cube, c'est comment par rapport à 4 au cube J'en sais rien, mais ça, ça équivaut à 2,5 et 4. 2,5 est plus petit que 4. Conclusion, 2,5 au cube est plus petit que 4 au cube. Petit b de la même façon moins 4 au cube et moins 7 au cube. Je compare d'abord moins 4 et moins 7 qui est plus grand moins 4 ou moins 7. moins 4 plus grand que moins 7. Conclusion moins 4 au cube est plus grand que moins 7 au cube. Autrement dit si vous voulez on garde le même sens le même sens pour la fonction cube. Petit c, quelque chose de plus marrant, ah oui, 3,5 au cube et 27. Mmh. Ici, c'était des cubes, ici, il y avait des cubes, ben là, il n'y a pas de cube encore. Mmh. Mais l'astuce, 27, on peut le dire comme un cube. 3,5 au cube et 27, c'est 3, quelle puissance Allez-y. 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3 fois 3. Ça fait 3 fois 3 fois 3 égale 27. Donc ça, c'est 3 au cube. Alors, entre ces deux nombres, c'est pareil qu'entre 3,5 et 3. 3,5 est plus grand que 3. Donc 3,5 au cube est plus grand aussi que 3 puissance 3. Correct. Et petit D. Et petit 5 sur 9 au cube, et 8 sur 7 au cube. 8 sur 7 au cube. <rire> D'abord, on va comparer ces nombres. 5 sur 9 et 8 sur 9. C'est facile, hein? 5 sur 9 et 8 sur 7. 5 sur 9 est plus petit que 1. Là, c'est plus grand que 1. Vous avez saisi Donc, évidemment, 5 neuvièmes est plus petit que 8 septièmes. Conclusion ici, c'est le même signe. On va encadrer x au cube. Si on sait que 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 2. Euh, je rappelle que A inférieur ou égal à B équivaut à A au cube inférieur ou égal à B au cube. N'oubliez jamais ça, c'est la définition de la fonction strictement croissante, fonction cube. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Je lève au cube, comme ici, 0 au cube. Inférieur ou égal à x cube, inférieur ou égal à 2 au cube. J'ai gardé le même sens, regardez, c'est le même sens. Ce qui nous donne 0, inférieur ou égal à x cube, inférieur ou égal à, combien ça fait ça 8. Donc voilà, l'encadrement de x cube, c'est l'intervalle 0, 8. Ça c'est pour le petit a. Pour le petit b, ça va être à peu près pareil moins 1, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 0. Je lève au cube, moins 1 au cube, inférieur ou égal à x au cube, inférieur à 0 au cube, ce qui nous fait moins 1, inférieur ou égal à x au cube, inférieur à 0. L'encadrement de x cube, c'est de moins 1 jusqu'à 0, exclu. Petit c, pareil, moins 3, inférieur à x inférieur à 6, je lève au cube, moins 3 au cube, moins 3, fois moins 3 fois moins 3, moins 27, inférieur à x au cube, inférieur à 6 fois 6, 36, 36 fois 6, allez, vous avez calculé, 216, bon, cette fois-ci, l'encadrement, c'est l'intervalle moins 27, 216, exclus. constatez qu'il n'y a pas égal, et pour finir en beauté, petit d, est-ce que c'est plus marrant le petit d 1 demi inférieur égal à x inférieur égal à 1,5. Mmh. On élève au cube, 1 demi au cube, ça fait 1 sur 8, inférieur égal à x au cube, inférieur égal à 1,5 puissance 3. L'intervalle, c'est donc 1 huitième. 1,5 au cube. Et je vous laisse le soin de voir quelle est la forme de décimale de 1,5 au cube.